Mon métier consiste à mettre en place des projets de logistique sur le terrain en fonction des contraintes du terrain, les enjeux de l'entreprise et les attentes des clients et les attentes de nos équipes. Je travaille au service flux entrant, donc ça correspond au déchargement des produits qui sont livrés le matin et à la gestion des stocks donc avant d'être expédié au client final. Ce qui me plaît le plus dans mon métier, c'est la proximité terrain donc c'est le fait d'être 70 de mon temps sur le terrain avec les équipes donc toute l'équipe confondue de comprendre comment fonctionne leur métier et comment on peut améliorer ensemble le métier et répondre aux attentes de notre entreprise et de nos clients. Ce qui m'a décidé de faire mon alternance dans cette entreprise et aussi dans ce secteur d'activité, c'est quand j'ai mis les pieds dans l'entrepôt et que j'ai vu toute la mécanisation qu'on peut avoir maintenant en 2023, l'industrie 4.0 avec des machines de partout, c'est ce qui m'a plu le plus. L'automatisation, vraiment, c'est le futur de, de la logistique, on en a de plus en plus dans les grandes entreprises et, et ça va se développer encore.